Qui a vu le match? Je repose euh, l'interrogation. Qui, du verbe qui, a vu le match? Si tu as vu le match, je te demande de te manifester au nom des likes. Commence à liker cette vidéo parce qu'elle va pas durer longtemps. Oh, qu'elle va pas durer longtemps. Oh, je suis fatigué J'ai vu un match qui m'a énervé Mais on a gagné Nous allons débriefer ensemble la victoire du Paris Saint-Germain 1 à 0 face à l'ennemi de toujours, face à, à notre adversaire du soir, face de, à la personne qui vient euh, de là-bas en, en, en bas dans la France, Marseille, qui sont venus chez moi, qui sont venus chez nous et qu'on a renvoyé chez lui la queue entre les jambes. Voilà. Victoire 1-0. Euh, non, je t'ai dit, le match va pas durer longtemps. Je suis complètement fatigué. Pourquoi Parce qu'il se trouve que j'ai la chance de, de faire un, un, un métier qui me permet d'aller à gauche, à droite. Hier, j'étais à gauche. Ce matin, j'étais à droite. Ce soir, j'étais en haut. Donc, je suis un peu chaos. J'ai regardé le match avec un œil ouvert parce qu'en même temps, des fois, je dormais de temps en temps. Mais le plus important, c'est les trois points et de tabasser le frère ennemi. Alors, euh, non, je tiens à, à remercier euh, le gardien de Marseille qui est parti faire des prouesses extraordinaires dès les premières secondes du match. C'est-à-dire que euh, dès, dès au bout de, de deux minutes, Messi a deux occasions de but net. Une frappe euh, euh, pied gauche écrasée qui va arrêter et une autre euh, pas mal où il arrive à se détendre où il montre que, il s'appelle Pau il n'a pas eu que du pot, parce que j'ai vu qu'il avait des capacités. J'ai pas regardé tous les matchs de Marseille depuis le début de saison, mais j'ai vu que ce connard était allé nous emmerder. Et il nous a emmerdé plus d'une fois. Donc je pense que le, le, le champion de, de, de, de, de cette équipe marseillaise en début de match est, est, est, est, est pot. Et un autre connard, compatriote, qui nous a emmerdés, qui lui aussi est parti prendre le, le pseudonyme des deux premières lettres de Kylian, Mbemba. Oh, t'étais chiant, toi. Oh, t'as décidé d'être un joueur euh, cocasse, défensivement, offensivement, alors que tes défenseurs sont... Que veux-tu Qu'est-ce que tu voulais est-ce qu'il y avait l'ambassadeur du Congo qui était là? Est-ce que Kofi Olomide était dans les, dans les, dans les, dans, dans, dans, dans, dans, le stade? Est-ce que, est-ce que, est-ce que, est-ce qu'il y avait un concert de, de Fali Poupa, pas loin, Bercy, après le match, tu voulais avoir des entrées gratuites et as décidé d'être super fort comme ça. Vous avez été chiant. Marseille a bien joué, malgré le fait qu'on ait eu plus d'occasions, hein, et qu'ils n'en ont concédé, et qu'on en a concédé que très, très peu, surtout en première mi-temps où je crois qu'on a concédé aucun, aucun, aucun tir. Mais le problème, c'est que, je t'explique, on a Danilo qui se blesse au bout de 15 minutes, alors que Danilo est en train de faire un très, très bon début de saison. Donc, il y a Mukele qui rentre. Je commence à me poser pas mal de stratégies euh, euh, euh, vestimentaires dans ma tête, en me disant, c'est chiant. Mais heureusement, on a des joueurs quand même très intéressants. Vitina et Verratti, je t'explique. On marque comment, grâce à une récupération de balles hautes, oh Vétiné qui met dans la profondeur pour Mbappé, Mbappé qui a été détesté la semaine dernière et qui aujourd'hui aimé, met un caviar dans les pieds de Neymar qui commence à frapper la balle. D'une manière à ce que ce pot-là, le pot Lopez ne puisse pas récupérer le ballon. Poteau entrant Voilà 1-0 Donc à ce moment-là, nous sommes contents, à ce moment-là, nous sommes fiers et à ce moment-là, nous sommes dans une conjoncture où on est très fort au ballon. Il faut savoir que juste avant, on a un coup franc avec l'un des plus grands frappeurs pied gauche de tous les temps qui va frapper la barre. Il faut savoir aussi qu'à un moment donné, on a aussi une occasion nette avec Mbappé, seul face à à, à, à qu'on aurait pu leur mettre 4-0 au premier mi-temps. C'est ça que je voulais dire. C'est ça que je voulais t'expliquer. Même s'ils si étaient un peu chiants là avec euh, avec les clauses et les je sais pas quoi et les Gendouzi ou quoi, on était là pour pour pour pour, pour, pour comme on dit vulgairement niquer des mers. Voilà. Mais la fin de la mi-temps se termine à 1-0. Non, le match était... Parce que là, j'ai déjà déjà trop parlé. On va, on va aller dormir rapidement. Voilà, Il faut savoir qu'ils prennent un carton rouge en deuxième mi-temps avec euh, une très belle euh, action euh, euh, cinématographique de Neymar. Je tiens à le dire. Franchement... Le gigot d'agneau, là, qui prend les cartons rouges, ne doit pas prendre carton rouge. Sur l'occasion, quand tu vois ça, tu te dis qu'il y a carton rouge. Mais après, on a un appareil euh, euh, euh, culinaire qui s'appelle lavar. Tu regardes lavar, tu dis, Neymar, il peut aller aux Oscars. Voilà, voilà où il, peut. il a une manière d'exprimer les sentiments du mensonge. Des fois, ça m'énerve, j'ai un peu honte. Je tiens à le dire. Euh, « T'en fais ce que tu veux, t'es d'accord, t'es pas d'accord. » Le gigot d'agneau, qui, qui était déjà en train d'être saignant au niveau du, du cuir chevelu, euh, devait revenir sur le terrain avec ce carton rouge annulé. Je, le, je, le, je suis quelqu'un de fair play dans, dans mes analyses. Je dis ce que tu veux, t'es pas content, tu te casses Voilà, c'est ça que, que, que j'ai à dire. voilà Donc le match, euh, moi je vous dis la vérité, j ai, j ai, j ai, je suis fatigué, il m'a un peu emmerdé. Et puis ah, voilà, après ça a continué, et puis on est parti gagner... Euh, avec une canalisation euh, importante du jeu. Puisqu'ils étaient à, à 10. Voilà. Et puis voilà. Donc, venez on parle rapidement. On va aller dormir. Il n'y a pas grand-chose à dire sur ce classico. On l'a remporté. Hein. Après trois matchs nuls d'affilée, on, on, on, C'était chiant. Mais voilà. On prend. Voilà. On prend. Même par la plus petite des victoires. On le prend. Voilà. Allez, venez on... hein? Qu'est-ce que vous avez pensé du match Qu'est-ce que vous avez pensé de la. De, de, de, de la prestation cinématographique de Neymar Qu'est-ce que vous avez pensé de la main qui n'a pas été sifflée euh, euh, contre Mukele, qui est rentré à la place de Danilo Mais oui, non, mais des fois c'est ça Des fois des fois nous, nous, nous des fois que Clément Clément Turpin était pas été déjà au Qatar voilà on lui a dit qu'il est sélectionné pour les Qatar il a dit bon je vais dormir à l'hôtel peut-être à Lilton. voilà voilà je sais pas peut-être peut-être peut-être il y a une fille qui l'attend peut-être que je sais pas je sais pas en tout cas Tant mieux pour nous, on a gagné, tant pis pour les Marseillais, c'est, des fois c'est ça le football. Hein, voilà. Euh, vous, vous, avez connu la Manvata en 91, vous avez connu l'OMVA en 93, euh, vous avez connu Berlusconi en 93. Voilà, c'est, des fois la retourne. Aujourd'hui, ça tourne pour nous, désolé pour vous. Voilà. Alors. Euh. Reggie, Mendy, au moins te faire plaît, t'avoues que Neymar a ben Bien sûr, il abuse. Il l'a pas touché. Il a commencé à chanter une chanson de code de, de, de, de play, là, quand, quand la, la princesse Elisabeth est morte. Oh, Neymar, es... franchement, quand tu fais ça, comment tu m'énerves. Même si es dans mon... Moi, j'aime pas... Je... Euh... Oui, effectivement, Chris wilmer Match de merde, mais victoire quand même. Donc, on prend. Prenons. Hein On prend. Euh, Etaniro, Fabien Ruiz. Oui, bon match. Là, c'est son premier bon match. Je suis content. Je suis très content de ce qu'il a fait. Physiquement, techniquement, et, et vision de jeu, propre. Non, Fabien Ruiz a fait un a fait a fait un bon match. Kevin Morin, le geste était violent. Oui, ça je suis tout à fait d'accord avec toi. Le geste était violent. Tu as une première interprétation, tu vois dans le au dans la, à vitesse réelle, c'est c'est c'est c'est c'est dangereux. Bon, je pense qu'il prend le rouge et que la VAR ne, le le camion de Lavar ne dit rien parce qu'ils interprètent que le geste était violent, mais au final, tu lui mets le jaune. Le type est pas, il s'est relevé comme s'il avait mangé un sandwich grec. Euh, né nee. frère, c'est quel c'est quel message t'envoies à ton petit frère ça je sais très bien que le geste est dangereux, mais il n'y a pas mort d'homme, personne n'est mort. Arrêtez de faire passer le football pour un, un, un, un sport de, de, de personnes fragiles. Hein C'est chiant, des fois. Euh... Voilà, on a débriefé rapidement. Venez, on va dormir. C'était le classico, c'était un peu chiant. On a gagné. Et puis euh... et puis voilà, allez, la buse. Mm.